Poème Pour ta peau que J'aime Caresser jusqu'au matin J'aime Quartz rose de thé Larmes grosses et chaudes Qui ruissellent Comme de monde Sur tes joues De saphir Au nadir chanson Quant au couchant, on entend monter le désir qui se faufile entre nos sourcils. Nos corps se frôlent-ils? Ton nez, un pistil. Ta langue, un pétale dans le pli de ma nuque sans perruque. Ta -da, ta -da. Dadadada, dadadadadada, dadadadadada, dadadadada, dadadadadada, dadadadadada, dadadadada, dadadadadada, dadadadadada. Deux hommes, nous voilà, tout comme de petites choses perdues, de garçons <coughs> mordus au pays de courbe où l'on se découvre. Chaque hectare de ton corps, trésor d'angle mort, m'a bouleversé de beauté.